Bonjour à tous, donc je voulais vous parler dans cette vidéo de quelques notions de survivalisme. Donc pourquoi euh, s'intéresser au survivalisme Parce qu'il y a différents risques qui planent sur nous, comme par exemple l'hyperinflation, c'est-à-dire que l'argent perd de sa valeur, et euh, à tel point qu'à un moment donné vous ne pourrez plus rien acheter, tout sera hors de prix. Il y a aussi des risques de guerre, entraînant des... une économie de pénurie de rationnement, et un crack économique est possible, et c'est-à-dire que les banques peuvent faire faillite et vous perdrez tous vos avoirs euh, dans ces cas-là. Donc ça, c'est du court terme. Hein. Je, je vous parle dans quelques mois, euh, grand maximum quelques années. Ce sont des risques euh, pour notre temps présent. Et donc, il est possible que nous retournions à une économie de troc, euh, c'est-à-dire... Euh, donc je vous conseille de stocker des biens qui pourront s'échanger, comme des timbres, des bouteilles de vin, des graines, des capsules de café, des piles, des bougies, métaux précieux, etc. etc. Donc je vais vous parler de mon expérience personnelle, de ce que j'ai mis en place en tant que célibataire habitant en ville. Mais si vous avez des amis au domestique, euh, que vous êtes une famille nombreuse, avec peut-être des enfants en bas âge, vous aurez des ajustements à faire et des réflexions euh, toutes, toutes particulières. Donc concernant la nourriture, moi je suis allé au plus pratique et économique, c'est-à-dire les, no les rations de survie BP5. Il euh, n'y a pas besoin de cuire, euh, on peut conserver pendant 20 ans. Voilà comment ça se présente. Euh, donc avec euh, avec une, une boîte de 24 x euh, 500 grammes, on peut tenir deux mois à une personne. Intéressez-vous à la culture. Euh, il est possible de cultiver euh, même en appartement. Euh, stocker des compléments alimentaires aussi. Moi, j'utilise euh, Daily 3 de chez Super Smart. Concernant l'eau, alors euh, il faut savoir que euh, l'eau du robinet est acheminée grâce à l'électricité. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'électricité, vous n'aurez plus d'eau. Donc, il faut stocker un maximum de bouteilles d'eau. Euh, trouver un moyen de récolter l'eau de pluie et euh, acheter un, impérativement des pages filtrantes et des comprimés de purification parce que l'eau de pluie n'est pas potable il faut la filtrer, et la purifier de même que euh, l'eau que vous pouvez trouver euh, dans la nature euh, dans des lacs ou, euh, ou des rivières Concernant le chauffage, moi, je ne me suis pas euh, pris la tête. Hein. Je, je... Si j'ai plus de chauffage, j'utiliserais euh, des pulls en laine, des couvertures de survie, euh, des couvertures en laine. Mais en faites. Enfin, euh, euh, moi, j'ai pris cette, ce, ce parti, mais c'est tout à fait personnel. Concernant l'énergie, il est indispensable d'avoir des petites bougies en quantité. Euh... Oui, alors je voulais vous montrer à quoi ressemblaient les, les pailles filtrantes. Donc ça, ça se présente comme ça. Euh, les, les pastilles de, de purification d'eau, ça se passe comme ça. Et euh, donc je vous conseille aussi au niveau de l'énergie d'avoir des, des chargeurs solaires comme ça, USB. Vous voyez, vous pouvez, euh, vous pouvez connecter votre téléphone portable et tous les... Aussi, il existe des lampes de, de poche, euh, des lampes torches. Euh, rechargeable grâce à ça. Euh, ayez donc une lampe torche, enfin un stock de piles rechargeable ou non. Euh, lampe torche USB, des, des briquets, des allumettes, etc. Concernant l'hygiène, il va falloir prévoir beaucoup de sacs poubelles de différentes tailles. Si vous avez un jardin, euh, il faudra vous intéresser à la construction de latrines. Et euh, stocker des produits d'hygiène et d'entretien, du papier toilette, des assiettes en carton, etc. Concernant la santé, il y a un stock de médicaments courants et de, et de ceux dont vous, vous êtes euh, dépendant, en fait. Euh, alors, c'est bien d'avoir une ou plusieurs trousses de secours complètes. Donc, Enfin, euh, il faut adapter au nombre de personnes dans votre foyer. Il existe des des, enfin des des trousses de secours euh, toutes faites euh, que vous pouvez acheter avec euh, par exemple 100 pièces. Je vous conseille d'avoir euh, une trousse de 100 pièces par personne. Essayez de faire une formation au secourisme et à la manipulation des extincteurs. Ayez euh, un extincteur à chaque étage. Euh, les plus polyvalents, c'est les extincteurs à poudre. Mais renseignez-vous là-dessus. Alors, euh, divers indispensables... Euh, il va falloir prévoir un sac d'évacuation d'urgence avec une semaine d'autonomie. Je vous laisse réfléchir à ça. Ayez des pilules d'iode contre les retombées radioactives, car ça permet de, de saturer euh, la thyroïde pour éviter de, de développer euh, un cancer. Euh, ayez une radio à dynamo. Donc, euh, ça se présente comme ça. Donc, ça marche sans pile, ça marche. Euh, avec la manivelle. Donc ayez aussi enfin les, une CB ou un Tokiwoki pour communiquer avec votre famille. Ayez des bombes lacrymogènes d'intérieur et d'extérieur. C'est le minimum, hein. renseignez-vous si, si vous êtes à l'aise avec les armes. Il existe aussi des pistolets euh, qui tirent des, des balles à caoutchouc par exemple. Enfin moi je... Voilà, enfin, oui, renseignez-vous sur, sur, sur comment assurer votre sécurité. Alors, quelques autres conseils. Euh, Avez-vous tous les outils vont, dont vous pourriez avoir besoin un jour pour le jardinage, la réparation Créez-vous un réseau de solidarité locale, ça c'est important, avec les voisins, les paroissiens, les commerçants, etc. Faites des copies papier et numérique de vos papiers d'identité. Si vous devez faire des soins de santé, faites-les au plus vite, dentiste, lunettes, etc. Essayez d'avoir une paire de lunettes de secours, achetez un vélo, ayez plusieurs centaines d'euros en liquide, parce qu'il est possible que, que les distributeurs automatiques soient mis hors service. Dé, débancarisez au maximum vos avoirs, parce que si on est en période économique très incertaine, et euh, en fait, vos vos avoirs en banque ne sont pas du tout euh, sécurisés, en fait, en cas de, de craque économique. Alors, paraît-il que la Bretagne serait une zone protégée, d'après certaines prophéties. Si, si vous avez les moyens d'aller là-bas euh, ou d'acheter quelque chose, euh, voilà, c'est bon à savoir. Et il faut savoir que votre mental sera déterminant euh, en cas de, de chaos social euh, et économique. Donc, essayez de, de travailler sur votre mental. Euh, d'essayer d'être le plus calme possible, sachant que euh, la foi en Dieu euh, vous donnera l'espérance. Euh, enfin, pour développer son mental, il faut apprendre à faire confiance à la Providence. Alors, il, il indi là, je vous ai donné mes, mes quel quelques conseils euh, à un célibataire habitant en ville comme moi, mais il est indispensable que vous approfondissiez cette notion euh, ces notions de survivalisme, alors je, je vous ai mis un lien vers un excellent document un téléchargement gratuit. Euh, aussi un lien vers des ressources euh, de référence. Donc voilà le, le document gratuit, c'est « Comment se préparer quand la résilience rejoint la, la résistance ». Donc c'est un document de 22 pages, très, très bien fait, euh, avec, avec plein d'autres liens qui, qui vous permettront d'approfondir euh, le survivalisme. Euh, aussi euh, cette base documentaire, Risque et Résilience, Hall du Doc. Vous voyez, c'est assez complet, il y, y a beaucoup de choses intéressantes. Je vous laisserai euh, regarder ça. Et sinon, je peux vous conseiller euh, deux ouvrages de référence. Survivre à l'effondrement économique de Piero San Giorgio, qui, qui est un classique, hein, qui, qui est... et Survie Système B de Lena Chapelle. Voilà, je vous souhaite euh, une bonne continuation et que Dieu vous protège. Amen. Fiat.